Monsieur Schulz, merci. Alors, euh, on a appris avant-hier que vous quittiez Monoprix, et vous êtes président de Monoprix jusqu'à quand Jusque le 12 juillet. Jusqu'au 12 juillet. Et vous allez chez Alpha Taïm, c'est ça Je le prononce bien alpha Al et qui a été présidé par euh, Paul de la euh, mythe ami Vivant dans la grande distribution, qui était le patron euh, de, des Galeries Lafayette, euh, un grand patron de la Redoute il y a une vingtaine d'années. Et, et Alpha Taïm, ça fait, euh, c'est un groupe d'Abu Dhabi, c'est ça, qui a beaucoup de marques En fait, c'est un groupe qui est basé à Dubaï et qui, a, en fait, qui est présent du Pakistan jusqu'à l'Indonésie et qui a des marques d'IKEA, de, Mark Spencer, euh, Zara, euh, Ace Hardware et un certain nombre de marques de luxe dans la mode. D'accord, donc un très grand groupe. Alors, attaquons directement dans le dur, comment voyez-vous l'avenir des modes de consommation par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui C'est-à-dire que les, les, les ménages ne vont plus dans les hypermarchés, ils préfèrent des magasins de proximité, donc les enseignes se sont battues pour ouvrir le maximum de, de magasins en centre-ville, où Monoprix d'ailleurs est très bien placé, puisque Monoprix a toujours été en centre-ville. Les hyper subissent une certaine désaffection. Le hard discount n'est plus aussi à la mode qu'il l'avait pu l'être au milieu des années 90. Quelle est votre votre analyse de l'évolution de la grande distribution et du mode de consommation des ménages Je dirais que la, la grande la, la distribution subit une révolution de même ampleur que celle qu'elle a subie lorsque les, les hypermarchés sont arrivés basés sur trois choses. Hein. L'hyper, c'est la première chose, c'est l'arrivée de la voiture individuel, C'est le frigo et c'est le fait de faire ses courses en fin de semaine euh, pour toute la semaine. Et c'est oui. ça qui s'est passé euh, après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, avec Internet, on vit une révolution du même type, c'est à dire un changement profond des habitudes euh, de, des consommateurs et qui les impacte dans leur acte achat. Après, de l'autre côté, l'hyper euh, perd de son attractivité. Le modèle de je fais mes courses une fois par semaine, je prends ma voiture et ça me prend une demi journée il est aujourd'hui... Euh, euh, il ne répond plus aux besoins du client. Et voilà, ce qui, et voilà fondamentalement ce qui se passe. Après, c'est pas obligatoirement la proximité qui récupère, c'est aussi le e-commerce. Donc euh, le, le fait fondamental et générateur, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, euh, si on veut acheter des produits, de prendre sa voiture et d'aller dans un centre commercial. Il y a d'autres façons de le faire, et en particulier Internet, et c'est Internet qui révolutionne cela. Après, la proximité reprend un petit peu de de sa légitimité de par la partialisation des courses des clients, mais c'est pas fondamentalement c'est pas la proximité qui gagne versus l'hyper, ce qui gagne c'est le e-commerce, c'est internet et c'est qu'un certain nombre de choses qu'on acceptait et pour vous donner la mesure des choses, ce qui impacte le plus l'hyper, c'est le fait qu'aujourd'hui nos temps de, de de concentration sont beaucoup plus faibles et donc faire ses courses pendant une heure, ce qui paraissait globalement une norme, aujourd'hui on voit bien que toutes les choses qu'on fait on les fait beaucoup plus vite et donc passer une heure, une heure et demie à faire ses courses aujourd'hui c'est ça qui est insupportable, c'est pas fondamentalement le modèle de l'hyper en tant que tel, c'est juste qu'aujourd'hui vous avez envie de faire des choses, vous faites des, des tâches beaucoup plus séquencées dans le temps et bien évidemment par rapport à ça l'hyper n'y répond pas du tout vu que c'est un parcours complet quoi. Alors l'hyper qui est un modèle très français, hein, on l'a dit pendant des années, vous pensez que l'hyper en tant que concept est terminé, vous seriez le président d'Auchan qui est essentiellement un groupe d'hyper, vous feriez quoi oh, Je ne le suis pas et donc euh, euh, je, non je pense que oui l'hyper va perdre de sa, de sa zone de chalandise se réduit, en fait les gens qui sont prêts à faire l'effort de prendre leur voiture et, et, de, et de rester longtemps dans un magasin, ce nombre de personnes est en train de se réduire. Et donc automatiquement, aujourd'hui, euh, euh, au fur et à mesure, ça va se réduire. Mais c'est lent et donc euh, c'est difficile. De, de, il ne faut pas non plus y surréagir et se retrouver quelque part à, à, à créer soi-même le problème que, qui n'est pas un, un problème euh, aussi important qu'on peut, qu peut le dire. Il euh, y a un concept qui a fait Florez dont on parle beaucoup, qui est le concept de drive to store. Vous, en tant que patron de monoprix, vous mettriez quoi dans le drive to store Ça évoque quoi chez vous des technologies, et quelles technologies euh, Des méthodes Non, la, la, la réalité, c'est que c'est comment vous faites qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la, la, la vraie révolution d'Internet, c'est que 90% des clients vont sur Internet. Donc en fait, il faut bien comprendre que tout, tout le commerce de distribution, il a été formaté par l'IPR. Pourquoi Parce que l'IPR, les clients y allaient une fois par semaine et donc ça formatait leur façon de concevoir les choses, la façon de, de faire leur parcours, etc. Aujourd'hui, les gens sont formatés par Internet. Donc, ça amène un certain nombre de remises en cause de choses qu'on n'a jamais remises en cause dans le retail la, la, la, la queue en caisse sur Internet, vous ne faites pas la queue en caisse. Donc euh, ce qui était acceptable ne l'est plus. Trouver un, ne pas trouver un produit ou avoir des difficultés à un produit n'est pas acceptable. Et donc, en fait, un certain nombre de choses qui étaient, euh, qui étaient acceptables ne le sont plus. Et c'est ça la vraie révolution d'Internet pour le commerce. Ce n'est pas simplement le poids que ça représente dans les, dans les, les achats des clients. C'est surtout en quoi ça remet en cause un certain nombre de choses et de façons de faire du business. Et pour moi, la, le, le plus simple, automatique de ça, c'est la caisse. Ce qui paraissait acceptable ne l'est plus aujourd'hui. Et donc euh, il y a les moyens pour nous de, de faire que ça n'existe plus. Alors justement, qu'est-ce que vous faites chez Monoprix dans le domaine du digital, donc, notamment au niveau de la caisse Je crois qu'il y a des expérimentations. Au niveau de la caisse, donc, on a aujourd'hui la possibilité pour le client de faire l'ensemble de son parcours sans passer par la caisse, que ça soit pour des achats rapides avec euh, le service coupe-fil, c'est-à-dire vous scannez vous-même les produits, vous faites l'encaissement vous-même, c'est-à-dire vous payez directement sur votre smartphone et vous sortez du magasin. Pour des achats qui sont plus importants, c'est-à-dire un panier de 50 articles, pour le coup, scanner soi-même ces produits, c'est quand même c'est long. Et dans ce cas-là, on vous permet de lâcher votre caddie, donc c'est le service lâcher de caddie. Vous laissez votre caddie n'importe où dans le magasin, on le récupère, on fait le passage en caisse et on vous livre sous une heure. Donc aujourd'hui, on a on a fait le nécessaire pour de, pour enlever euh, ce qui dans les courses prend du temps et n'est pas une valeur ajoutée qui est le passage en caisse. Sachant que de l'autre côté devenir venir en magasin a une vraie valeur ajoutée, vous choisissez vos produits, vous les touchez et aujourd'hui faire ses courses sur internet ou faire ses courses en magasin globalement ça prend pas beaucoup plus de temps de le faire en magasin euh, à partir du moment où vous enlevez le passage en caisse, à partir de vous enlever le, la livraison et vous enlevez la, la, le, le, le fait de mettre dans des paquets vos courses. Alors dans, dans le cadre de, de, de, de, de la distribution, chaque enseigne, y a ce qu'on appelait, il fut un temps, sa zone de chalandise. Et pour toucher les gens, on envoyait des prospectus qu'on mettait sur les, dans les boîtes aux lettres, sur les pare-brises des voitures, etc. Vous avez décidé de renoncer au prospectus. Pourquoi vous le remplacez ben Par euh, tout ce qu'on peut faire sur le web, tout ce qu'on peut faire sur l'animation digitale, sur la digitalisation des catalogues, avec un certain nombre de partenaires qui font ça. Donc euh, aujourd'hui... Un, euh, c'est un vrai gâchis dans le sens où on sait tous qu'un grand nombre de CD dépliants sont jetés purement et simplement et euh, qu'à un moment donné, on a décidé d'arrêter de, de faire des choses qui nous paraissaient ne pas avoir de sens pour le client et, et ne pas avoir de sens écologique. Et comment vous identifiez les gens qui sont autour d'un magasin monoprix Il y a une, une problématique de marketing local, de géomarketing local. Comment vous arrivez à les toucher, à leur parler dans un arrondissement de Paris, par exemple, ceux qui sont à trois rues, quatre rues d'un monoprix Je pense qu'ils le savent. Donc, je pense que c'est plutôt dans le sens contraire. Enfin, Aujourd'hui, on a la chance d'être en centre-ville. Ce est... En fait, le dépliant, il, a été, il, est, il est né des hyper qui avaient besoin d'élargir leur zone de chalandise et travailler leur zone de chalandise Quand vous êtes en centre-ville, fondamentalement, si, si le client ne le voit pas, c'est que vous êtes, vous êtes loupé sur l'emplacement. Oui, donc vous n'essayez pas de toucher, de, de communiquer par mail, par SMS, euh, communique. de communiquer avec des gens qui marchent dans la rue mais qui ont l'app Monoprix euh, allumée, vous leur envoyez des notifications, vous ne faites pas ce genre de choses Si, on fait tout ça, mais globalement on, on, on a une communication qui est élargie à, à, nos, à nos bases de, de clients, pas simplement qui sont. et la partie géolocalisation est relativement limitée dans ce qu'on fait, et en plus aujourd'hui en France il est compliqué de faire ce genre de choses d'un point de vue légal, j'imagine. Oui. Et euh, zut, le, le, la, la data, vous collectez énormément de data. Ces data sont notamment collectées au moment du passage en caisse. Vous avez beaucoup d'informations sur ce que les gens euh, consomment chez vous. Cette data a une valeur. Vous en faites quoi Vous l'utilisez pour vous-même Vous, vous l'utilisez pour les marques qui sont distribuées chez vous Alors, on l'utilise principalement pour rendre des services à nos clients, c'est-à-dire leur proposer des promotions personnalisé. Le gros, l'énorme enjeu que, que l'on peut avoir, c'est justement de proposer la bonne offre au bon client. Aujourd'hui, toute la distribution, elle est basée sur récupérer de l'argent auprès des fournisseurs, le redonner sous forme de promotion aux client et faire du carpet bombing, c'est à dire on donne à tout le monde tout, toute la même chose, même si ça ne sert à rien. Même si ça crée beaucoup de gaspillage et euh, sur des opérations où vous euh, mettez le deuxième à moins 50, le troisième euh, gratuit, tout ça aujourd'hui est, est fait en dépit du bon sens, dans le sens où c'est pas lié à vous en tant que client. Ce n'est pas à leur besoin. Vous imaginez, on s'était aperçu quand on avait encore le droit de faire des 1 plus un gratuit, qu'il y avait quand même la moitié des clients qui prenaient pas le deuxième. Quoi. Donc euh, ça prouvait bien à quel point euh, fondamentalement la promotion était stupide. Où elle, amenait, elle générait du surstockage, du gaspillage, etc. Et donc aujourd'hui, le vrai enjeu que l'on peut avoir au travers de la promotion, c'est de pouvoir faire celle qui crée une vraie différence pour le client qui crée ce lien entre un industriel qui produit un produit et un client qui le consomme et qui fait la différence. Et c'est ça l'enjeu de toute la collection de data, c'est de pouvoir faire du commerce de précision et d'être capable d'apporter à chaque client ce dont il a besoin et la meilleure offre pour lui. Et c'est ça le plus gros enjeu qu'on peut avoir. Ça vous le faites dans le cadre du e-commerce Non, non, c'est dans le commerce... Quel que soit le commerce, parce que euh, aujourd'hui on fait euh, les fameux bons qu'on envoie chez nos clients, qui sont personnalisés. Donc on vous envoie quelque part un bon sur si vous êtes un consommateur régulier de Badois et on sait que vous en achetez euh, tout, euh, toutes, les, toutes les semaines. Ben, on va essayer de vous dire ben, tiens, voilà une opération. Et on sait que ça crée de la fidélité pour vous à la marque et à, à nous distributeurs. Ben, on va vous proposer des promotions sur la badois. plutôt que vous proposer une promotion sur du Coca-Cola, si vous n'en buvez pas. Donc, ou, ou à l'inverse, si vous buvez tout le temps du Pepsi, vous proposez une promotion sur Coca-Cola pour essayer de vous faire changer d'habitude, etc. Mais c'est cette capacité à, à cibler le consommateur. On est aussi là dans la limitation du gâchis et, et, et, et c'est aussi une responsabilité sociale qu'on peut avoir de vous proposer les bonnes choses au bon moment. Dans le dans e-commerce, le e on va parler d'accord avec Amazon euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots votre stratégie d'e-commerce Notre stratégie e-commerce, elle, elle est fondée sur, euh, sur deux choses c'est de répondre aux besoins du client, hein, c'est la chose la plus essentielle. Et, et ce client, aujourd'hui, il a deux besoins fondamentalement il a un besoin d'achat rapide, qui est le dépannage, qui a toujours été, qui représente à peu près 10 à 15% du marché français, qui est l'achat de dépannage. Et ce soir, j'ai envie de manger quelque chose et je vais acheter de quoi faire à manger ou de quoi manger. Et puis, vous avez l'achat, ce qu'on appelle le gros panier, qui est l'achat du week-end que vous faites, où vous, globalement, vous... Vous couvrez une cinquantaine d'articles. Et donc, par rapport à ça, pour adresser ces deux marchés, on a, créé deux, on a signé deux partenariats. Un premier avec Amazon, qui est de la livraison dans l'heure ou dans les deux heures, qui nous permet de répondre à ce besoin qui est euh, « tiens, j'ai envie de ça » comment je fais pour l'avoir le plus rapidement possible Donc c'est Prime Now. Hein, c'est la boutique que vous avez sur Prime aujourd'hui, qui est une boutique monoprix, dans laquelle vous retrouvez 6000 articles qui correspondent globalement à l'offre d'un petit d'un monop, euh, donc qui reprend euh, les 20-80 de ce que vous avez besoin euh, pour ce soir. Et puis on a l'accord avec Ocado qui est euh, un pure player de, du food anglais et qui nous amène des avantages technologiques et une, une qualité d'expérience de, client du X client qui est unique parce qu'ils ne se sont occupés que du food. Il faut bien voir que sur Internet aujourd'hui, tous les gens ont commencé comme Amazon du nom de food et que la façon de faire du e-commerce pour le food et le nom de food sont très différentes et les critères clés de succès sont différents. Et donc, on a signé ce partenariat et on est en train de bâtir un entrepôt au sud de Paris qui va nous permettre complètement automatisé, qui permet d'avoir 50 000 références, donc un choix extrêmement large, et une qualité de, de préparation qui nous permet d'éviter les manquants, qui est un des plus gros irritants du client sur Internet, c'est de, de commander 50 articles et d'en avoir un qui manque, et puis qui nous permet de préparer une commande client en, en 5 minutes. Donc on a une qualité de réaction et de qualité de préparation qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc dans ce cas là, Hokkaido fait toute la logistique, ils font le stock aussi des produits ou ils vont les chercher dans les monopes En fait c'est nous qui euh, opérons, donc euh, en fait ils sont... Ils sont notre prestataire comme un pourrait être un prestataire informatique, hein, c est, c est de, et, et ils nous apportent une prestation intellectuelle. Et donc derrière, par contre, c'est nous qui opérons. Donc euh, c'est sur un entrepôt... Qui est votre entrepôt donc. Qui est notre entrepôt, qu'on a équipé avec euh, une grille, avec des robots. Il ben, y, y, y a plein de vidéos là-dessus, vous pourrez les trouver. Et qui fait qu'en fait, le, le stock bouge en permanence, et vous gérez en fait euh, des choses que personne d'autre dans le monde ne gère. La première chose, la première insatisfaction des clients quand ils achètent sur Internet, c'est la date limite de consommation. On m'a donné des yaourts avec une date de limite. Là, vous choisissez votre date de limite de consommation. Donc quand vous achetez des yaourts, vous savez qu'ils ont huit jours de DLC ou ils ont trois jours de DLC. Deux, c'est les manquants. En fait, vous allez comprendre très vite une cour En moyenne, une, quand vous faites vos courses alimentaires, c'est à peu près 70 articles. Si vous avez même, qui est certainement la meilleure performance aujourd'hui dans ce qu'on sait faire, on sait faire 0,5% de manquant. Ça veut dire quand même que la moitié des commandes partent avec un produit qui manque. Et quand le soir, vous avez prévu de faire une, une, une tarte et vous manque la farine, et vous n'êtes pas content. Donc là, on est à 0,001% de manquant. C'est à dire qu'en fait, il y a 99% des commandes qui partent sans manquant. Ce, qui est, ce que personne d'autre ne sait faire en France aujourd'hui. Nous, quand on le fait pour Amazon et on est les meilleurs aujourd'hui, on est à 70% des commandes qui partent sans rien, euh, sans un manquant. Voilà. Donc euh, vous avez... Donc Hokkaido il... apporte cet aspect euh, intelligence en quelque sorte. Et, et c'est vous qui faites la logistique, la livraison et l'entrepôt. C'est oui. votre entrepôt. Tout à fait. D'accord. Oui, c'est un savoir-faire très particulier, en effet. Et euh, sur Amazon, c'est euh, également vous qui faites la logistique sur Prime Now c'est euh, Tout à fait. Un... C'est nous, nous qui faisons, dans, dans l'accord avec, avec Amazon, nous, nous opérons euh, ce qu'on appelle des des magasins, enfin c'est du picking en magasin, donc avec des magasins qui sont soit une partie en réserve, une partie en surface de vente, et dans lequel nous réalisons le picking, le choix des produits, le pricing des produits, et Amazon réalise la, le dernier kilomètre. D'accord, très bien. Et vous rémunérez Amazon euh, comme un, comme un apporteur d'affaires en quelque sorte En fait, on est, ça, ça revient. Pas, pas que ça, et comme prestataire de service, vu que c'est lui qui livre à domicile, donc il a toute la, c'est lui qui supporte le coût de la livraison à domicile. D'accord, c'est lui quand même qui supporte le coût de la livraison à domicile. Et j'ai lu, je crois avoir lu, que cet accord avec Amazon va être amplifié. Non, vous allez aller plus loin. Ben, nous avons déjà, euh, donc on couvre tout Paris, nous allons couvrir d'ici euh, moins de 12 mois, on couvrira toute la région parisienne et on, a, on va avoir euh, euh, deux villes en province qui vont être ouvertes avant la fin de l'année. Très bien. Ben, on va rester là-dessus, puisque merci d'avoir euh, aménagé votre agenda. Vous allez euh, vivre à Dubaï, j'imagine. C'est là-bas que, oui. euh, que tout se fait. Et, euh, et voilà. Donc merci beaucoup. C'est votre dernière intervention, j'imagine, en tant que président public, en tant Je que pense. président de Monoprix. Voilà. Voilà. Ben, merci. Merci. Merci, merci, merci, merci beaucoup. Merci.